dernière session de la journée. On est tous très heureux de pouvoir nous retrouver physiquement pour le forum PHP, mais il y a encore quelques mois, nos précédents événements étaient en ligne uniquement et pour essayer de créer un peu le lien entre nos participantes et participants, on avait mis, en, on avait mis à disposition une carte Work Adventure bah pour, pour pouvoir se retrouver un peu virtuellement. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir David Négrier, fondateur et directeur technique de Work Adventure, qui va nous raconter la jeunesse de ce projet et son retour d'expérience sur cette année d'univers virtuel. Merci d'accueillir David. Je vais commencer par une question, hein, tout simplement. Euh, qui parmi vous a déjà entendu parler de WorkAdventure Oh là là là là là Il <rire> y, y en a beaucoup qui étaient l'année dernière, sans doute. Et, enfin, franchement, je suis en terrain conquis, ça fait super plaisir. <rire> euh, bah, du coup, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous réexpliquer trop ce que c'est. Enfin, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, c'est euh, un système euh, de téléconférence déguisé en jeu vidéo. Et je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ben, D'abord, on va voir un petit peu euh, comment WorkAdventure est né. Et puis, on va pas mal parler technique. Hein. On va parler architecture. On va soulever le capot. Euh, je ferai une grosse partie sur euh, WebRTC parce que c'est de la vidéo euh, sur Internet. C'est le cœur de WorkAdventure. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche et puis essayer de démystifier le machin. Et ensuite, on va parler euh, ouverture de plateforme. Alors, d'abord, comment ça a commencé, la genèse Bon, ben ça, je suis sûr que vous vous en souvenez tous, hein Nous sommes en guerre. <rire> ouais, euh, 16 mars 2020, euh, et puis, eh ben, quelques jours plus tard, euh, <rire> on est effectivement enfermé à la maison, confinement. Et le confinement, de mon point de vue personnel, alors à ce moment-là, je suis directeur technique de The Coding Machine, euh, on est une soixantaine, et euh, je trouve qu'on se retrouve chacun alors, on, ça ça, pas, ça nous a pas empêché de travailler, hein, on sait faire du télétravail, mais on s'est tous retrouvés euh, focalisés sur nos propres projets. Et on s'est mis à travailler en plus petit groupe, c'est-à-dire le, le, le groupe du projet. Et par contre, euh, ben, ça a un peu rétréci notre univers. Notamment, ben, moi, ce que j'aimais bien, c'est arriver le matin au bureau, faire le tour, dire bonjour à tout le monde, c'est bouffer avec les collègues le midi, euh, la pause à la machine à café, comme on dit. Hein. Et ben, ça, on l'avait plus. Et... Euh, ben, du coup, euh, chez The Coding Machines, on s'est dit, ben, on va essayer de faire quelque chose, Alors, on n'est pas du tout les seuls à avoir eu l'idée, hein, les tuyaux ont fait pareil, à peu près tout le monde a fait pareil, on va faire un hackathon. Un hackathon pourquoi euh, ben, D'abord pour rompre l'ennui et le confinement des personnes qui étaient seules chez elles, pour se sentir utile aussi. Au début, on a cherché beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées autour du Covid, on n'a pas trouvé pendant deux semaines, et puis pour pouvoir se voir, tout simplement, en fait. Et c'est un peu de là d'où est l'idée de Work Adventure, on ne trouvait pas d'idées sur le Covid et on voulait faire un hackathon pour se voir, et du coup, on a focalisé l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour se voir euh, les uns les autres, et là, ça a fait tilt, on veut pouvoir se dire bonjour le matin, on veut pouvoir euh, se balader dans les bureaux et aller se voir les uns les autres, on va faire euh, ben, un petit jeu vidéo avec un petit bonhomme qui se déplace, et quand je me rapproche de quelqu'un, je lui parlais. L'idée de Work Adventure était née, hein, c'est tout bête, et euh, du coup, ben, ça... C'est le 16 avril, donc c'est euh, un mois après le, le début du confinement. Je prends euh, Photoshop, je pose un fond de jeu vidéo, je mets deux petits bonhommes que j'ai chopés quelque part sur le web, et puis je colle deux tronches en haut à droite, et je dis aux collègues, hey, les gars, on va faire ça, ça va être super cool. <rire> et euh, bah, j'arrive à trouver quelques volontaires euh, pour euh, bosser avec moi un peu dessus le soir, euh, pour s'amuser. quoi. Et le concept de Work Adventure, il est né là, et il n'a pas beaucoup bougé, hein, les bases elles sont là. C'est un univers 2D. Et une communication en WebRTC quand on se rapproche les uns des autres pour pouvoir euh, se parler. Et bah, ce que je vais faire, c'est vous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc ça c'est work Adventure aujourd'hui, j'ai mon petit bonhomme, je peux me déplacer. Et puis, si je vais voir mes collègues, salut Greg, coucou. Ah, alors le son ne passe pas, mais euh, bah, voilà, je suis en pleine euh, présentation et si tu veux voir, regarde. <rire> <rire> Il y a du monde hein <rire> euh, Je t'affiche la paix et je retourne dans ma zone silencieuse. Ciao ciao <rire> Donc voilà l'idée. Euh... Hop, je vais re-switcher sur la présentation, j'y arrive. Euh, le QR code vous le retrouvez à la fin si vous voulez aller voir la démo. Et euh, bah, maintenant que j'ai parlé de la jeunesse, on va parler un petit peu de comment on a fait pour créer WorkAdventure et qu'est-ce qui se cache sous le capot. Et, le premier truc dont on a besoin quand on veut faire un projet comme ça, c'est d'un moteur de jeu. D'accord Le petit bonhomme qui se déplace, c'est pas des images IMG dans le DOM avec des GIFs qui bougent, ça serait beaucoup trop compliqué. Derrière, il y a un moteur de jeu qui est complexe. C'est le canvas web de la page qui est pris, et puis l'affichage est fait avec WebGL, donc avec la carte graphique 3D. C'est c'est pas juste de la copie de sprite, ça prendrait trop de temps. On s'est posé la question, comment on peut faire ça On a regardé les moteurs qui existaient, on en a trouvé trois. Enfin, trois qui étaient vraiment... Il y en a beaucoup plus, hein, mais il y en avait trois qui étaient un peu mouse. Le premier, c'est Unity. Alors, Unity, c'est un vrai moteur de jeu. C'est pas juste un moteur de jeu web qui fonctionne en JavaScript. C'est un vrai moteur de jeu qui permet de faire des vrais jeux, euh, de les déployer sur console, etc. Le truc, c'est que faut coder en c -sharp. Euh, Et puis, ils, ils peuvent builder euh, sur une target WebGL. Mais alors, pour faire ça, le c qu'on écrit est compilé, en C++. Le C++ est transpilé via EMScripten en euh, WASM qui s'exécute dans le navigateur. C'est un truc de fou, hein, d'un point de vue euh, technique. Enfin, les gars qui ont fait ça, c'est... Bon, c'est des magiciens. Euh, <rire> euh, cela étant dit, euh, le coût... Euh, ben, déjà, le moteur de base, il pèse 4, 4 mégas sans, sans rien. Et puis, euh, s'il faut mettre un breakpoint dans le navigateur, dans du WASM, j'arriverai jamais à retrouver mon problème si j'ai un bug. Donc C'est connu pour être difficile à débugger. Je suis dans le contexte d'un hackathon, donc Unity out. Puis en plus, je code pas en c <rire> Donc, voilà. Je voudrais un truc sur lequel je me sente un peu plus à la maison. Donc, ça nous laissait quoi Ça nous laissait Pixy, JS et Phaser, qui sont deux moteurs web, purement web, où on peut coder en JavaScript dans le navigateur, et qui font le rendu 3D slash 2D, 3D aplati, quoi, pour nous. Alors, on a commencé sur Pixie, qui est vachement bien fichu. On a bossé pendant deux semaines. Et au bout de deux semaines, on a quand même eu un petit problème. On a eu des premiers résultats. On arrivait à afficher une carte, se déplacer. Sauf que, sauf que ben, faire la carte, c'était compliqué. Donc il nous fallait un éditeur de cartes. Et <rire> développer un éditeur de cartes, c'est galère. C'est là où on a trouvé Tiled. Tiled, c'est un éditeur de map open source euh, qui permet de faire exactement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire des cartes pour euh, des jeux de rôle euh, euh, 2D euh, japonisants, on va dire. Euh, le truc, c'est que Tiled, il crache un fichier JSON. La, la carte, c'est un fichier JSON, plus, uh, plus des tilesets qui sont des images. Et euh, Pixie n'avait pas, à l'époque, euh, de modules pour charger les fichiers tiles alors que Phaser en avait. Donc du coup, on a switché, on est passé sur Phaser. Phaser, c'est un gros, gros moteur de jeu avec plein de features. Ça ressemble un peu à la Ravel, il y a tout en an. <rire> euh, et, euh, et donc, on est parti euh, on, on sur Phaser parce qu'il y avait cette compatibilité avec Tiled. Et on a été assez vite, et en deux semaines, on avait un truc assez sympa qu'on pouvait montrer, parce que le moteur de jeu est vraiment bien fichu. en fait. Ça, c'est pour la partie front. Une fois qu'on a réglé la partie front, il nous faut la partie back. Et le but de la partie back, ça va être quoi Ça va être deux choses. Il va falloir, un, qu'on partage la position des joueurs sur la carte. Quand quelqu'un se déplace, il faut que tout le monde le voit se déplacer. Et puis deux, euh, il faut que, quand on se rapproche les uns des autres, on fasse la, ce qu'on appelle le WebRTC Signaling. Donc ça, j'y reviendrai tout à l'heure pour euh, que les pour faire passer le signal vidéo alors je vais me focaliser un peu sur la position des joueurs pour faire ça il faut quoi il faut du temps réel et pour faire du temps réel sur le web on a quoi on a des web sockets. donc il fallait que je fasse des web sockets et là je me suis posé la question comment je vais faire et moi à la base je suis développeur php ça fait 15 ans que j'en fais donc la première chose que j'ai fait c'est regarder dans l'univers php alors on manque pas de, de solution euh, on a React PHP, on a AMPHP, on a Swool qui existe. Euh, en plus, avec Fiber, ça devient un peu un sujet à la mode, mais les Fiber ne sont pas encore là. Euh, à l'époque, euh, j'ai eu un peu peur de cette solution parce que je me suis dit, au moment où j'atteins, euh, comme PHP est single-threaded, de la même manière que n'autre d'ailleurs, mais comme il est single-threaded, au moment où j'atteins le plafond du CPU, je vais avoir du mal, il va falloir que je fasse de la communication interprocessus. Ce n'est pas bien documenté, les communautés sont un petit peu petites. Donc, j'ai mis, euh, mis cette partie-là de côté. Je pense que j'aurais réussi. Euh, je me suis posé d'autres questions, du coup. J'ai été voir du côté de Bref et du serverless. Euh, alors là, l'idée, c'était de me dire, bah ouais, euh, si je me pose des problèmes de scaling, pourquoi pas utiliser du serverless direct euh, Le truc, c'est que le support des WebSockets dans Bref était sous la... On est début 2020, et c'était une PR à l'époque. C'était même, même pas en alpha. C'était tout juste naissant. Et puis, euh, je me suis dit, sur les lambdas, il va y avoir des problèmes de coût avec les WebSockets. Si on laisse un truc ouvert longtemps, je vais me, je vais me faire euh, racketter par Amazon. Donc, <rire> on a laissé euh, cette partie-là de côté. Je pense que ça aurait peut-être pu marcher. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué à faire marcher dans le sens où il y a les cold start, etc. C'est un truc où on va avoir de la fluidité. Je ne sais pas si, si on aurait réussi à le faire fonctionner, mais c'est une, une piste qu'on a suivie. Et ça nous laissait bah, la dernière piste, la classique, quand on veut faire du WebSocket, Node. Euh, bon alors, euh, disclaimer, je déteste le JavaScript. Euh, <rire> on est quand même parti là-dessus. Euh, je déteste le JavaScript notamment parce que c'est pas typé que je suis bien à la maison avec PHP, PHP, Stan, etc. Donc j'ai mis un point d'honneur à faire fonctionner TypeScript, euh, un socket I.O. Et puis là-dessus, ben là, là je savais que si j'avais un problème de perf et si je voulais faire de la communication interprocesse, je trouverais sur Stack Overflow euh, des milliards de messages parce que c'est ce que les gens utilisent le plus. Donc on est parti là-dessus. Donc, mon architecture de WorkAdventure, c'est quoi C'est un serveur qui communique avec des navigateurs à travers une communication WebSocket. Et puis, et puis ben, quand deux personnes se rapprochent l'une de l'autre, on va établir une connexion WebRTC en peer-to-peer. -peer, donc, sans passer par le navigateur. Alors, comment on fait ça ben Là, là où on va rentrer dans la partie un petit peu WebRTC. Donc, je vais passer une dizaine de minutes. Euh... Il y a de la magie, en fait. Il y a de la magie. On est capable, sur le web, de faire communiquer deux navigateurs directement sans passer par un serveur. Or, on n'en a pas forcément toujours conscience. On ne l'utilise pas, pas forcément toujours. Comment ça marche bah, D'abord, il faut se poser la bonne question, parce que les navigateurs, généralement, ils sont planqués derrière des routeurs. Donc, les, na les navigateurs, pour se parler, il faut qu'ils se trouvent. Mais leur adresse IP, elle est privée. Donc, la vraie question, c'est comment est-ce que les routeurs vont faire pour trouver leur adresse IP publique euh, les uns des autres pour arriver à se parler. Comment on va faire l'ouverture de port, etc. Et pour faire ça en fait, ben, le protocole WebRTC a un type de serveur qui s'appelle des serveurs stun. Et le serveur stun c'est quoi C'est un machin. On lui parle en UDP. Donc le navigateur sait faire ça, hein, ça fait partie du standard. Il envoie un message UDP au serveur. Et ce message UDP, en fait, il va être routé par le routeur. Le routeur, il peut potentiellement faire du port mapping, c'est son boulot, donc le port qui a été ouvert sur le navigateur ne sera pas forcément le port ouvert sur le routeur. Pas grave. Parce que le server stone, ce qu'il va répondre, c'est hey, « eh ok, je t'ai vu, euh, tu es. » Et là, il va répondre l'adresse IP publique du routeur, et puis il va donner le port public du routeur. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que comme on a en UDP, en UDP, on ne sait jamais si on va recevoir une réponse ou pas. Notamment, le, le routeur ne peut pas savoir s'il une réponse qui va arriver. Donc, qu'est-ce qu'il fait le port UDP ben, Il le laisse ouvert. Il le laisse ouvert. Alors, ça dépend des routeurs, des configurations. Ça peut être entre 20 secondes et 2 minutes. Et une fois que ce port est ouvert, n'importe ben, qui, dans la plupart des cas, peut aller parler sur ce port pour envoyer des messages au navigateur. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle du, euh, du port, du, du wall punching. Euh, ça permet d'ouvrir un port. Donc le navigateur connaît maintenant son adresse IP publique et son port public. Qu'est-ce qu'il fait Par les WebSockets, il va contacter le deuxième navigateur, celui auquel il veut parler, et il va lui dire hey, « Hé, moi je suis un tel. » Là le navigateur se dit « Ok, quelqu'un veut me parler. » Il contacte le serveur STUN pour savoir lui qui il est, donc récupérer son adresse IP publique et son port, et il va recommuniquer ça dans l'autre sens. Et tout ça, ça se fait de manière transparente à travers un protocole qui s'appelle ICE, ça veut dire Interactive Connectivity Establishment, euh, ces bulletins dans les navigateurs, encore une fois. Tout ce qu'il faut, c'est fournir euh, au navigateur euh, la un moyen de, de, de faire la communication au début à travers du coup un serveur. Au passage, on pourrait le faire en PHP. Hein. On pose un PHP, on pose euh, un Mercure, par exemple, pour faire la communication en temps réel, ça marcherait très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un serveur Node. Le tout, c'est de pouvoir faire une communication en temps réel. Une fois qu'on a ça, et ben, les deux navigateurs se connaissent, ils peuvent commencer à se parler en UDP. Et là, ça devient vraiment super cool, euh, parce qu'on peut faire passer de la vidéo, on peut faire passer de l'audio, on peut même faire passer des messages JSON sans passer par un serveur. Euh, c'est quand même assez fou quand on y pense. Euh, voilà, euh, De pouvoir faire de la communication client-client. Euh, en plus, il y a un truc qui est vachement bien, c'est qu'on euh, ben, ne paye pas la latence jusqu'au serveur, donc la vidéo, elle, elle, elle prend le chemin le plus droit sur Internet. Et bonus de style, eh ben, moi, hébergeur de WorkAdventure, je ne paye pas la bande passante. <rire> et ça dépend des hébergeurs mais quand on est chez AWS ça peut valoir le coup donc on a fait nos premiers tests là on, a, on est début juin on a notre premier proto donc on a été assez vite, en hein, travailler euh, à une équipe de 3-4 à euh, raison d'une à 2 heures le soir et euh, on a nos premiers résultats les bonhommes qui se déplacent euh, on arrive à établir des connexions euh, bon c'est un petit peu pété parce que c'est un proto mais ça marche et puis on fait le test avec euh, les collègues de, de The Coding Machine et ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à créer du bonheur. C'est con, c'est con, mais c'est vraiment ça. Euh, début juin, on est encore, on n'est plus confiné, mais on est encore tous en remote. On ne s'est pas vu depuis très longtemps. Et le fait de recroiser des gens qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, eh ben ça, tout le monde a la banane, tout le monde a le sourire. On se dit, il y a un truc, ok, on va continuer. On va continuer, on commence à en parler un peu autour de nous. On invite deux, trois clients pour tester le, le machin. Et là, on se rend compte qu'on que, que a un problème. C'est que pour pas mal de personnes, environ 15%, la vidéo ne passe pas. L'établissement de la connexion, pire to pire, ne passe pas. Et c'est pas très compliqué à comprendre. Imaginez que vous êtes dans une banque, par exemple, ou sur un réseau mais qui a été bien, bien blindé. Le navigateur, il arrive, il veut se connecter en UDP. Le routeur de la banque, il va faire <rire> mais même pas en rêve. Moi, le seul truc que je laisse passer, je suis blindé, c'est éventuellement le HTTPS sur le port 443. Le reste, c'est niet. Bon, comment on va faire pour éviter ça ben, Le protocole WebRTC a encore la réponse. Il y a ce qu'on appelle des serveurs TURN. Le serveur TURN, c'est un serveur relais, en fait, qui est capable de se faire passer, de se déguiser en serveur HTTPS. C'est vraiment ça. Et du coup, on va pouvoir lui parler en TCP classique. Le routeur au milieu, il n'a pas son mot à dire, parce que, ben, mine de rien, euh, c'est du HTTPS, donc il n'est pas censé regarder le trafic. Et donc, dans la plupart des cas, parce qu'encore une fois, on peut toujours arriver à blinder les réseaux comme on veut, euh, ben dans, la, dans la plupart des cas, le réseau va passer, et du coup, on va pouvoir établir la, conne la, la connectivité avec euh, ben, l'autre navigateur et faire passer le signal web. Donc ça, c'est vraiment super. Avec ça, on a 98, 99 de personnes pour lesquelles on peut faire passer de la vidéo, la grande majorité. Et euh, ben, on était très content. On était très content, sauf que. Ben, sauf que on a eu un problème, hein, c'est que là, je vous parlais d'établir la connexion entre deux personnes, mais sur WorkAdventure, quand on est dans un petit cercle, on peut rentrer à plusieurs. Hein. Et quand on est trois, ben, on a trois connexions à établir. Quand on est quatre, ben, on a beaucoup plus de connexions à établir, et quand on est cinq, encore beaucoup plus, ça évolue au carré. Euh, et là, ça commence à être compliqué. Si je me place du point de vue d'un navigateur, il bon, va falloir que je récupère la vidéo de quatre IP différente, c'est pas un problème, hein, c'est normal, euh, c'est de la vidéoconférence, il faut le faire. Le problème, c'est qu'il va falloir que j'envoie ma vidéo à 4 personnes différentes. Et s'il y a 100 personnes, il faudrait que j'envoie la vidéo à 100 personnes différentes. Or, dans le monde réel, eh ben, sur les connexions classiques, alors particulièrement ADSL, mais même sur les connexions fibres, le débit est asymétrique. On peut beaucoup plus facilement recevoir qu'envoyer. Donc on a un problème. Comment on va résoudre ce problème-là eh ben, Encore par un type de euh, serveur différent, qui s'appelle les serveurs SFU. Je crois que ça veut dire Single Forwarding Unique, quoi, tout un truc comme ça. Bref, euh, le serveur SFU, alors lui, on va lui envoyer <rire> notre signal une seule, euh, une seule fois, et lui, il va faire le dispatch du signal vidéo sur, euh, les, autres, euh, sur les autres navigateurs. Et, euh, et avec ça, on va être capable d'arriver à un grand nombre d'utilisateurs. Alors le problème, c'est que c'est un serveur qu'il faut que je l'installe, qu'il faut que je le scale, qu'il faut que je le paye. Euh, mais c'est la seule manière de faire. Et puis le serveur SFU, on peut l'utiliser en mode conférence, voilà, pour envoyer la vidéo à beaucoup de personnes, donc c'est plutôt cool. Donc l'architecture, tout d'un coup, c'est plus juste un serveur et un navigateur. C'est un serveur, un navigateur, un serveur stun, un serveur stun et un serveur SFU. Et si vous voulez, je vais faire un peu de name dropping, enfin en tout cas pour ce qu'on a utilisé pour WorkAdventure. Euh, pour le serveur stun et turn, il n'y a pas le besoin de se prendre la tête. En open source, il y en a un, c'est Coturn, c'est le standard de facto. C'est pas très compliqué à installer. Euh, un peu plus compliqué à scaler, ça marche très bien. Pour les SFU, il y a beaucoup, beaucoup plus de choix. On a des Janus, des MediaSoup, des Jitsi. C'est des communautés qui sont un peu petites. C'est pas la communauté de Symfony ou de La Ravel où vous allez trouver de l'aide facilement. En plus, si vous voulez faire une extension pour Janus, il faut savoir coder en C. Euh, MediaSoup, c'est C ou Node.js. Nous, ce qu'on a pris, c'est Jitsi. Alors, pourquoi on a pris Jitsi bah, Parce qu'on était en mode hackathon. Et Jitsi, c'est pas juste un bête SFU bas niveau. Il offre en plus une interface graphique qui ressemble à Google Meet on s'est dit, on va partir là-dessus, ce sera très bien. Si on est plus de 4 dans un cercle, ben on va bloquer, et puis on va aller ouvrir une iframe qui va afficher Jitsi. Et ce que ça donne au résultat, donc voilà l'architecture de WorkAdventure telle qu'elle est aujourd'hui, et ce que ça donne au global, ben c'est que quand on se met dans une pièce particulière, on ouvre le Jitsi, et puis on peut se retrouver à tous dans le Jitsi. Ça, c'est une conférence du vendredi matin chez The Coding Machine. Vous voyez, on peut commencer à être pas mal, et ce n'est pas un problème. Quoi. Par contre, on passe par le serveur. Vous faites pas d'illusions WebRTC, c'est pas simple. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, néanmoins. Euh, alors, quelques conseils. Euh, L'API JS, euh, côté navigateur, elle est assez balèze. Euh, donc simplifiez-vous la vie. Il y a un petit paquet qui s'appelle SimplePier, qui est bien fichu, euh, qui aide à la compatibilité entre navigateurs, notamment entre Firefox et Chrome. Euh, si vous voulez avoir euh, ben de la compatibilité avec du mobile, ce sera encore plus compliqué, mais c'est faisable. Euh, les serveurs ne sont pas simples à scaler, euh, non plus. Euh, généralement, si vous voulez faire une solution SaaS, comme on essaye, on essaie d'avoir de l'autoscaling. scaling ben c'est beaucoup de devs, hein, soyons clairs. Et, euh, et par contre, si c'est un petit conseil, si ce n'est pas le cœur de votre business, euh, si c'est juste pour ajouter une petite feature comme ça dans une grosse application, vous pouvez vous baser sur des services externes. Alors, typiquement, il y a Vonage, il y a Daily et il y a Agora. Euh, eux, ils fournissent une API JavaScript facile à utiliser contre un abonnement. C'est une offre SaaS et ça permet de mettre de la vidéo ou de l'audio très facilement dans ces applications. Donc, euh, si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous avez pas des milliards de vidéos à diffuser, c'est pas mal. On a même des concurrents de WorkAdventure qui utilisent ces services euh, pour se focaliser vraiment sur le jeu. Alors nous, ce n'est pas ce qu'on a fait. On l'a développé nous-mêmes parce qu'on avait quand même un besoin. Bah, C'était d'essayer de faire la plateforme la plus ouverte possible. Ça, c'est une idée qu'on a eue dès le début avec WorkAdventure. Garder la plateforme euh, la, plus, euh, la plus ouverte possible. Et ça commence par quoi bah, Ça commence par une licence. Alors, on, la première chose qu'on a faite, c'est mettre le code sur GitHub. On était en mode hackathon, on ne s'est pas posé la question. Et puis ensuite, le choix de la licence, on a pris quelques mois. Quand on a commencé à sentir que ça commençait à marcher, euh, on voulait qu'elle soit ouverte on voulait pas non plus faire piquer l'idée c'est un peu compliqué on a choisi agpl plus commons clause la commons clause c'est euh, une clause qui restreint un droit qui fait que c'est pas tout à fait de l'open source mais presque euh, ça empêche euh, ça, ça enlève juste un droit c'est le droit de vendre la solution en, ab en abonnement donc en mode SaaS. c'est un endroit qu'on se réserve tout le reste c'est comme de l'open source donc, euh, droit d'installer, droit de modifier, droit de redistribuer. Euh, voilà, c'est la clause anti-Amazon, ça empêcherait par exemple Amazon d'installer un Elasticsearch et de vendre le service à la place des gars d'Elasticsearch, au hasard. Euh, <rire> euh, mais voilà, une plateforme euh, ouverte, c'est pas uniquement la licence open source. Derrière, on voulait pousser euh, la logique, ce que j'aurais adoré, c'est d'avoir euh, plein de work adventures un peu partout dans le monde qui se parlent les uns les autres, que ça fasse un gros univers virtuel. Alors ça, techniquement, c'est balaise à faire. On n'y est pas. On mettra peut-être.. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, parce qu'il faut quand même que les utilisateurs qui sont dans la même pièce soient sur le même serveur pour qu'on ait de la latence très faible et puis pour pouvoir partager leurs positions. Par contre, on peut distribuer plein de choses à part les positions. Et la première chose qu'on peut distribuer, c'est les cartes. Là, vous avez une carte de, de WorkAdventure, et si vous, alors c'est marqué petit, mais si vous regardez l'URL tout en haut, vous allez voir qu'à l'intérieur de l'URL, il y a un truc à la fin qui ressemble vachement à une autre URL. Et c'est pas un hasard, c'est une vraie URL. C'est l'URL de la carte qui est chargée par WorkAdventure. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que le navigateur, en fait, alors chez nous, on a, enfin, WorkAdventure n'a pas vocation à héberger la carte. On s'est dit, on va la distribuer, et du coup, WorkAdventure va charger la carte depuis n'importe où sur le web. Euh, et du coup, si vous voulez faire votre propre carte, vous pouvez l'héberger sur euh, le serveur web de votre entreprise, par exemple, à condition que le serveur web ait les headers scores activés, parce qu'on fait une requête euh, HTTP Request, et qu'il faut qu'on ait le droit de la faire, donc il faut activer les, les headers scores qui vont bien. Et euh, du coup, on va pouvoir charger cette carte et, euh, et l'afficher. Alors ça, c'est rigolo, déjà. Euh, bah, ça permet euh, de faire en sorte que n'importe qui héberge sa carte et là, au passage, le bon, le bon deal qu'on a trouvé, c'est GitHub, parce que GitHub a un module GitHub Pages qui permet d'héberger des sites web statiques avec les headers cores qui tombent directement. Et en plus, si on met notre projet sur GitHub, on peut, partager en, on peut, on peut bosser en équipe sur la carte. Comme vous vous rappelez, c'est du JSON. Ça permet de travailler à plusieurs sur, sur la même carte et puis de travailler en équipe. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on peut essayer euh, de servir des cartes dynamiques. Puisque c'est du JSON, rien ne m'empêche de faire un programme PHP qui va générer des cartes JSON dynamiquement. On a même des personnes de la communauté qui l'ont fait euh, pour euh, créer euh, une carte sur laquelle on pouvait mettre des entrées et des sorties euh, en fonction de ce qu'on voulait enregistrer. Enfin, voilà, on, on peut s'amuser. Et puis, euh, là, vous avez un screenshot de Tiled. Je vous ai parlé d'entrée et de sortie tout à l'heure. Euh, alors, on a déjà cette possibilité. Là, par exemple, vous voyez, il y a l'escalier. Et puis, il y a un layer à droite euh, qui s'appelle Exit Stairs. Et quand je marche sur ce layer, qu'est-ce qui va se passer je vais aller, il y a la propriété à gauche qui s'appelle Exit URL, je vais aller sur floor 1json Ça c'est quoi ben, C'est une URL de carte, alors là elle est à côté, mais elle pourrait être n'importe où sur le web, euh, qui va me permettre du coup euh, ben, d'aller vers une autre carte. Et ça, ben, ce qui est de rigolo, c'est que ça, ça ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à un lien à href. Si, si ma carte était une page HTML, euh, l'Exit ce serait un lien. Et de la même manière j'ai l'inverse, j'ai des encres d'entrée, c'est-à-dire que là j'ai une zone d'entrée qui s'appelle « down the stairs », vous voyez à droite, si je la tag en « start layer », cette zone, dans l'URL là-haut, si je mets « hashtag down the stairs », exactement comme une encre, qu'est-ce que je vais faire ben, Mon bonhomme va arriver au bon endroit sur la carte, de la même manière que j'arriverai à cet endroit-là sur une page HTML. Donc il y a vraiment un mapping entre les cartes WorkAdventure, la logique de WorkAdventure et la logique du web. Dans les deux cas, les pages HTML sont n'importe où sur le web, les, les, les pages de WorkAdventure aussi. Et puis, euh, ben, les liens hypertextes et les encres m'a plutôt pas mal euh, aux Exit URL et aux layers. Alors, WorkAdventure, du coup, je le vois pas comme, euh, je le, je le vois comme un navigateur de cartes, en fait. C'est un peu ça. De la même manière que j'ai un navigateur qui permet de naviguer sur des pages, WorkAdventure, pour moi, c'est un navigateur de cartes. Je vais continuer l'histoire. Euh, nos premiers contacts... Euh, alors, on, on, on, on commence à avoir des feedbacks assez intéressants, euh, on est en mai 2020, et puis en juin 2020, euh, je vois qu'il y a la Day qui va être organisée, je passe un petit coup de fil, euh, le truc est stable depuis une semaine à peine, <rire> ouais, j'ai un super truc et tout. <rire> Les pauvres organisateurs de la FUP, ils, vont, euh, ils vont faire la Day dans une semaine, ils sont sous l'eau. Euh, je comprends que ça ne va pas le jouer et ça va pas le faire. Et ils ont complètement raison parce que, très honnêtement, ce n'était pas du tout stable. Donc, Affubday, out. Mais je leur en ai parlé. Euh, en juillet, on stabilise. En août, on bosse à mort sur les performances. Et en septembre, allô Et là, c'est Amélie de la l'Affub qui me repasse un petit coup de fil et qui me dit gentiment, alors, chut, il ne faut pas le dire, mais le forum PHP, ce n'est pas gagné de le faire en présentiel. On risque d'être confiné. « Est-ce que WorkAdventure, ça marche toujours, ton truc, là Est-ce qu'on peut essayer ?» Alors là, moi, j'étais encore un peu dans, en mode proto dans ma tête. Et là, il ben, faut bien avouer que... Euh... <rire> on va en faire quelque chose de bien, ça va être le premier du skate et tout. Super content. Et puis, dans la foulée, bah ben ouais, ben, on va être 600. <rire> et c'est pas fini, c'est pas fini. On commençait à faire des réunions... On a besoin. Alors il faudrait qu'on ait de la modération. On n'avait pas du tout de gestion d'utilisateurs. Donc du coup il nous faut une gestion des utilisateurs. Et puis il faut qu'on soit capable de faire un upload d'utilisateurs bah, en fichier CSV parce qu'au dernier moment on va reconnaître la liste des personnes qui viennent. Et puis il euh, faudrait qu'on puisse envoyer un message à tout le monde pour leur dire oh, la récré c'est fini, on retourne sur euh, LiveStorm pour suivre les conférences. Et puis ah euh, oh, ça serait trop bien si on avait un costume bleu pour les organisateurs de la FUP, et vert pour les euh, pour les speakers et jaune pour les sponsors. Ouais. <rire> Donc là, on a un mois et demi. Hein. <rire> et très honnêtement, si j'avais eu ce besoin-là, je serais parti sur ce que je maîtrise, c'est-à-dire Symfony, euh, GraphQL, euh, MySQL et euh, un front en vue sauf JS. Sauf que, je sais que j'ai un, un besoin derrière. Le besoin, ça va être de faire une plateforme SaaS. Parce que Je sens bien qu'il va falloir à un moment que j'en fasse un business et que du coup, j'arrive à vendre des abonnements. Et la plateforme ça, c'est un autre type de problème. Il faut être capable de euh, faire du paiement récurrent, de gérer des trucs qui sont ultra pointus et, et pas glopes, euh, comme par exemple un utilisateur qui veut changer d'abonnement en cours de mois, il faut calculer des prorata, etc. Enfin, c'est une horreur. Euh, pour mettre collé au truc, il y a quelques années avant, je savais que c'était plusieurs mois de boulot. Et je me rappelle à ce moment-là, de ben, deux, deux ans auparavant, au forum PHP, j'en parlais avec Mathieu Napoli, qui me dit euh, ben, pour faire des plafetants, enfin, pour faire des plateformes ça, c'est un truc qui est vachement bien, c'est euh, la Ravel Spark. La Ravel Spark, c'est quoi C'est euh, un bootstrap, alors c'est pas open source, c'est vendu par Taylor O'Twell. C'est un bootstrap euh, qui permet de faire un SaaS rapidement, ça fournit la page de pricing, tout le système d'abonnement, la gestion des utilisateurs, out of the box, et puis ensuite, bah, tu prends le truc et tu le modifies comme tu veux, euh, et puis ça te fait un bon point de départ. Et en fait, j'avais vraiment besoin de me focaliser sur tout ce que je connaissais pas, c'est-à-dire le jeu, Phaser, notes autre que je maîtrisais pas, ouf. Euh, il fallait un truc qui aille euh, rapidement pour toute la partie SaaS, donc toute la partie site web, euh, et interface d'administration, etc. On l'a fait sur euh, sur Laravel. Alors, très honnêtement, je préfère un peu Symfony. Chut. <rire> euh, parce que j'aime bien quand c'est fortement typé, encore, je vous l'ai déjà dit, donc j'aime bien avoir PHP, Stanabal et tout. Euh, mais là, franchement, ça nous a permis de démarrer très vite. Euh, ça fait le taf. Euh, on n'aurait jamais démarré aussi vite, on n'aurait jamais eu des résultats aussi rapides si on n'avait pas pris ça. Euh, C'était the right tool for the right job, et je ne regrette, euh, regrette pas une seconde qu'on soit parti là-dessus, parce que ça nous, a parti de démarrer très vite. ça nous a permis de démarrer très vite. Donc si vous, un jour vous vous lancez dans un SaaS, c'est pas mal. Euh, et du coup, ça nous a permis, nous, de nous focaliser sur tout le reste. Plein. On avait plein d'inconnus. Euh, quelle taille de carte on va prendre Il y a 600 personnes, mais on va en avoir combien en simultané euh, Est-ce qu'on l'a fait Si elle est trop grande, les gens vont pas se croiser. Si elle est trop petite, on va se marcher dessus. Combien de personnes vont venir Est-ce que Comment on va organiser les stands, etc. Tout ça, on l'a fait avec ben, les volontaires de l'AFU. Et franchement, c'était génial. On a fait plein de réunions euh, avec Amélie, avec Cédric, avec Jérôme, avec Sébastien. Donc, merci à eux. Là, Franchement, je ne sais pas s'ils si, si m'écoutent, mais merci mille fois. Euh, ils nous ont challengés. Euh, ils nous ont bien accompagnés. Et euh, bah du coup, euh, ils nous ont permis d'avancer et de démarrer très très vite. Et puis, euh, bah, je pense qu'on leur a bien rendu, puisque au, au final, euh, bah, le forum PHP a été un succès. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, On a même fait une photo de groupe à la fin, c'était euh, sympa. <rire> du coup, ça veut dire quoi pour nous Octobre 2020, on fait le forum PHP. Novembre 2020, on fait un festival en Allemagne. Alors je pense qu'il y a quelqu'un qui, qui a dû le voir au forum et qui s'est dit, ouais, on va faire ça en Allemagne. Décembre, le Dark Tour au Brésil. Donc là, ça commence à être vu un petit peu. Puis, on commence à être utilisé par YouSign, par Monsieur Biz, qui commence à faire des cartes, qui nous font des feedbacks et tout. Donc, merci à eux aussi. Bon. Enfin, bon, c'était cool. Et courant décembre, il y a un gars qui pop sur la map, parce que du coup, bon, j'étais dans mes bureaux virtuels sur The, de The Coding Machine, et il y a un gars qui pop sur la map. Il me dit « Salut !» Alors, il est allemand. Et il me dit oh, « on a vu Work Adventure, c'est cool, on est en train d'organiser un événement. » on est en train de donner des formations tous les mardis, euh, on a fait une page de doc en allemand pour expliquer comment faire des cartes, et, et, et, et on va être 20 000. <rire> ah Mais là, la bonne nouvelle, c'est que comme c'est un truc de hackers, parce que le Chaos Computer Club, c'est quand même une association de hackers, ils ont pris Work Adventure, ils ont tout fait dans leur coin, ils ont réinstallé un serveur, ils ont fait des, des forks dans tous les sens, des PR partout, pour arriver à le faire scaler, et, euh, et du coup, on a été vu par 20 000 personnes en Allemagne. Et, et, et là, et là, ça a lancé encore... Enfin, C'est la boule de neige, quoi. Euh, ça a lancé un truc. On a commencé à recevoir plein de contributions. C'est-à-dire que ça a été vu par plein de devs en Allemagne. Et les mecs commencent à se lâcher. Et on commence à recevoir... Bah, D'abord, il euh, y en a un qui me dit « Ouais, regarde, quand tu marches ici, tu arrives sur des zones sonores. Ça, » Ça joue un petit son. Puis l'autre, euh, « Ouais, j'ai mis des cartes animées euh, pour faire des petites animations. » Et puis ensuite, euh, le support des emojis. Et puis, un jour, on reçoit des animaux de compagnie. Ah, « C'est pas nous !» On y est pour rien. <rire> on y est pour rien. Hein. Et la PR vachement bien faite et tout, avec un petit menu, sélectionne ton chien ou ton chat. OK. <rire> on, commence comme, on commence quand même à se poser des questions, et encore un peu plus tard, il y a un gars qui arrive et qui... Ouais, alors c'est des animations quand on passe à proximité euh, d'une zone. Euh, ça permet de lancer une animation, comme ça, quand tu marches dans un champ de blé, les blés s'animent. <rire> yes <rire> What <rire> Et le pire, dans la communauté des graphismes, « Si, si c'est vachement bien <rire> !» euh, okay. Là, quand même, on a mis le haut là, parce qu'on a un problème, on a un gros problème, c'est qu'on a une application qu'on doit maintenir en sas. Et on a un gros problème de maintenance, parce que les cartes, elles sont à l'extérieur. Et il faut que ça marche ad vitam aeternam. On ne peut pas se permettre à des gens qui ont fait des cartes de leur dire du jour au lendemain, « Désolé, votre carte, elle est plus compatible. » Donc Ce qui veut dire qu'on va devoir maintenir tout ce qu'on est en train d'introduire. Et on a essayé de, de prendre du recul et de se dire c'est quoi le besoin. Le besoin qu'ils nous expriment, c'est d'être capable d'exprimer leur créativité, de faire des trucs rigolos, de faire des trucs cool. Euh, mais nous, on n'avait pas trop envie de les laisser trop toucher au cœur de la plateforme parce que derrière, c'était du taf pour nous. Donc, comment on va faire Et vous vous rappelez tout à l'heure, le parallèle que j'ai fait entre le navigateur web et WorkAdventure, je n'ai pas été complet. J'ai pas été complet parce que dans le navigateur, on peut faire du JavaScript pour modifier le DOM. Et dans WorkAdventure, j'avais j'avais rien du tout. Donc, mon besoin, là, c'est quoi bah, Je suis dans le navigateur, donc je suis obligé de faire du JavaScript. Enfin, on peut faire du WSM, éventuellement, mais bon. Euh, donc, j'ai besoin de faire du JavaScript qui va me permettre de modifier la carte en JSON. Sauf que ce JavaScript doit être fourni par un tiers, donc quelqu'un que je ne connais pas. Et si je m'amuse à importer du JavaScript dans le, euh, dans le navigateur, bah, c'est direct du XSS, quoi, faille de sécurité. Le gars, il peut exécuter n'importe quoi, voler les cookies des gens, etc. Donc, j'ai un besoin. Mon besoin, c'est d'isoler les contextes. D'accord. Le JavaScript de la personne tierce ne peut pas s'exécuter dans le même contexte que WorkAdventure. Et quand on veut isoler les contextes, comment on fait bah C'est très simple, on utilise des iframes. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que quand vous êtes sur WorkAdventure et que vous avez une carte, il y a une petite iframe qui est planquée, qui fait un pixel par un pixel transparent, vous n'êtes pas près de la voir, mais elle est là. Et dans cette iframe, on est capable de charger du code d'une source tierce, donc un script qui vient de l'extérieur. Et... Ce script va communiquer avec WorkAdventure à travers la PostMessage API, qui est le mécanisme natif dans les navigateurs, pour passer des messages entre iframe. Comment ça fonctionne Ce ben, c'est pas compliqué. Hein. Il y a une fonction qui s'appelle window.postMessage, vous envoyez un message JSON. De l'autre côté, vous récupérez le message en faisant un euh, add event listener sur le message, vous récupérez le message. Et là, vous pouvez faire une API qui est clean. Hein. Et du coup, ben, le, les formats JSON acceptés sont euh, finalement l'API que vous, que vous laissez. Alors, on a quand même un tout petit problème, c'est qu'une iframe, ça peut accéder au DOM du parent, et que euh, si elle est dans le même domaine, et c'est un peu mon cas là, parce que mon iframe, elle fait partie du nom de domaine WorkAdventure, et par contre, le script ne fait pas partie du même domaine, mais l'iframe, elle, son autre domaine, c'est WorkAdventure. Comment on va régler ça Il ben, y a un truc qui n'est pas très connu, c'est l'attribut sandbox qu'on peut poser sur les iframes. Et si vous posez l'attribut sandbox sur les iframes, vous pouvez dire ce que l'iframe autorise de faire. Et nous, ce qu'on autorise là, c'est juste les scripts. Donc, on utilise juste le JavaScript. Par contre, euh, une fois qu'on a posé l'attribut sandbox, eh ben, l'iframe euh, euh, ne fait plus partie du même nom de domaine, donc elle n'est plus capable de faire de requêtes à l'extérieur, plus capable d'accéder aux cookies donc à la session, plus capable de lire le local storage, et elle est vachement restreinte. C'est exactement ce que je cherchais. Et si vous avez le, le besoin un jour de laisser un utilisateur exécuter du code JavaScript que vous ne maîtrisez pas dans votre application, Post Message API avec une iframe sandboxée, c'est un moyen de le faire. Alors c'est assez rare, hein mais si jamais, voilà, vous savez comment on fait. Et avec ça, on n'a plus qu'à cacher les appels euh, derrière une petite API sympathique, et ça donne quoi Ça donne que quand je fais ma carte, je peux faire un truc genre zone et quand je rentre dans une zone de la carte qui s'appelle clock, ben, je vais déclencher un open pop-up qui va ouvrir, euh, par exemple... Euh, une pop-up qui va me dire l'heure qu'il est. Ça, c'est un exemple de petit script, mais on peut faire beaucoup mieux, évidemment. Mon rêve, ce serait d'avoir un Pac-Man dans Work Adventure un jour, et on n'en est pas très loin. <rire> voilà. Euh, ce qu'il y a de vraiment de sympa, euh, ben, c'est que du coup, la communauté a compris ça, et que du coup, aujourd'hui, les contributions sont orientées vers la scripting API pour l'étendre de plus en plus. Et quand ils ont un besoin, plutôt que de nous rajouter des truc trucs dans le cœur, ils le mettent au niveau de la scripting API, et que ça marche pas mal du tout. Voilà, voilà. Demain, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fera bah, On va continuer à essayer de garder WorkAdventure comme plateforme la plus ouverte possible. Et euh, j'espère qu'on va se laisser surprendre par la communauté qui va faire des cartes, euh, ben, euh, j'espère, le plus rigolote possible. Et j'espère que je vous ai aussi donné envie d'essayer. Si vous voulez vous amuser à faire votre, vos petits plans et à, et à coder quelque chose, euh, un escape game, whatever, euh, bah, c'est pas mal, quoi. Voilà. Euh... <rire> Merci. Je ne sais pas s'il si reste du temps pour les questions. On recrute au passage, si ça vous dit. <rire> merci beaucoup, David. On a trois minutes pour les questions, donc euh, on peut en prendre quelques-unes. Euh, merci à la fois pour cette conférence et puis pour cet outil qui nous a permis de nous retrouver pour le forum PHP l'année dernière. Franchement, je pense que à peu près tous ceux et celles qui ont participé sont contents. Euh, J'avais une question sur le choix du back-end. Ouais. Tu as utilisé Node.js, alors que tu dis que tu n'aimes pas le JavaScript et que tu as besoin de quelque chose de fortement typé. Pourquoi tu n'as pas pris un langage fortement typé, euh, quitte à devoir euh, coder autrement, en fait Ouais, alors euh, j'étais un peu dans une logique à hackathon, je voulais aller vite, euh, je savais en faire quand même. Euh, si je devais recommencer de zéro, je partirais peut-être sur du airlangue. Euh, parce que c'est vraiment fait pour ça, en fait, quand on regardes euh, des outils comme WhatsApp, etc., tournent en Erlang parce que ça peut scaler très, très facilement. Et puis euh, bah c'est euh, très très bien typé, euh, voilà. mais, euh, mais là j'étais vraiment dans une logique où je voulais... Enfin, c'est aussi pour ça que je n'ai pas pris Unity, il euh... fallait que j'ai des techniques que je maîtrise pour arriver à sortir quelque chose avant la fin du confinement. Quoi. On peut en tenter une seconde, je sais plus qui... Oui. Oui. Ah. Merci euh, pour la conférence. Euh, tu disais que tu n'avais pas de payer de bande passante grâce à WebRTC. Et juste après, tu parles des serveurs qui permettent de gérer payé, ouais. plein de choses pour ouais. les flux vidéo tout ça. Mais du coup, est-ce que c'est pas à perdre ce, ce gain de bande passante Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, tant que je peux ne pas la payer, je ne la paye pas. <rire> C'est-à-dire que dès qu'on passe par le serveur turn, j'ai euh, ben, 15% de mes appels vidéo environ. Qui passe par un serveur. Term. Donc déjà, ça fait, je paye 15% de, de cela. Et puis quand je suis dans une salle de conférence, bah là, je suis obligé de le payer, J'ai pas d'autre choix. Donc, euh, bah, c'est vrai jusqu'à un certain point. Et bah, une dernière. Bonjour. Euh, bah, merci pour la conférence. Une super aventure. Merci. Euh, alors, à ma question, euh, c'est par rapport, euh, quand tu expliquais que les routeurs, les limites des routeurs, euh, amené à créer d'autres passages, à créer d'autres protocoles, passer par d'autres protocoles. Ouais. Euh, est-ce que c'est pas une limite des FAI finalement Une limite des Des, euh, des fournisseurs d'accès Internet. Et est-ce que ça arrive que des applis web soient limitées par les, euh, Alors... les fournisseurs d'accès finalement euh, J'ai pas l'impression euh, quand quand on est obligé de passer par un serveur turn. C'est jamais du fait... Euh... Généralement, sur du, ma... du matériel grand public, ça passe bien, que ce soit Orange, euh... Bouygues, Free, etc. Les routeurs de base sont plutôt permissifs. Là où on va commencer à avoir des problèmes en hein, WebRTC, ça va être vraiment sur les réseaux d'entreprise, ceux qui ont été truqués par des admins. Euh... Oui. <rire> Mais de base, de base le, le routeur grand public est surprenamment permissif. Et c'est plutôt cool, en fait, parce que c'est ce qu'on veut. <rire> Eh bien, grand merci à toi, David, pour cette présentation. Et merci à vous tous, merci beaucoup.